Hey Coucou tout le monde ben, J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai quand même la pêche aujourd'hui. Euh, alors j'ai mis les lunettes de soleil, mais en fait c'est pour être incognito et pas faire trop de bruit, parce que figurez-vous qu'on est en pleine forêt. Donc vous voyez, autour de moi, donc il y a des bois. Donc on est en pleine forêt, et on a euh, juste ici à côté de moi, donc on a ici, vous voyez, ici là, c'est une ruche. Oui, oui, oui, oui, c'est une ruche. Donc une ruche, une ruche euh, où j'espère qu'il y a encore quelques petites abeilles qui butinent. J'ai voulu vous emmener ici parce que euh, c'est un endroit que j'ai découvert par hasard en, en promenant en forêt. Et, euh, et ça fait partie de ces ruches qui euh, aujourd'hui sont menacées parce qu'on a une recrudescence euh, d'attaques de frelons asiatiques. Vous avez forcément dû en croiser, ou des gens autour de vous qui en parlent, ces fameux nids qu'on voit dans les arbres, vous savez, qui ressemblent à des, des gros œufs euh, euh, immenses. Donc ce sont des nids de frelons asiatiques pour la plupart. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, euh, la complexité euh, de la situation, c'est que euh, les collectivités prennent une partie en charge pour la destruction. Il y a des sociétés privées, et généralement, ce sont euh, euh, les propriétaires donc, euh, de terrains sur lesquels sont... Ces, euh, ces fameux nids donc les arbres généralement puisque les nids sont dans les arbres qui doivent continuer à euh, mettre la main à la poche pour les détruire mais ça coûte un peu de sous donc euh, malheureusement on attend bien souvent que les nids soient complètement vidés donc l'hiver sauf qu'avec le réchauffement climatique ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui non seulement on a encore plus en plus de frelons asiatiques mais qu'en plus de ça euh, les hivers sont pas aussi froids qu'on l'imagine donc les frelons sont toujours là et je vous emmène voir des copines donc voici les fameuses abeilles donc évidemment je ne vous apprends rien ces fameuses abeilles qui aiment bien être tranquilles qui font leur petit boulot tranquille peinard donc ça c'est leur maison donc vous voyez chacun des petits trous ici ont été conçus spécialement pour elles pour qu'elles puissent rentrer à leur guise et faire ce qu'elles ont à faire donc produire leur fameux miel leur fameux nectar essentiel pour aujourd'hui nous faire plaisir pour nous en mettre plein les papilles et aussi euh, faire en sorte que nous ayons des produits euh, euh, pour notre peau, des produits pour notre santé euh, d'une très très grande qualité. Seulement, ces abeilles aujourd'hui sont menacées, puisque dans ces petits trous euh, rentrent également des frelons asiatiques, parce que les frelons asiatiques sont un peu plus petits que les frelons européens, et ils se faufilent un peu partout. Donc voilà, euh, je vais pas rester trop longtemps, parce que forcément j'ai pas envie non plus de me faire piquer. Euh, parce que heureusement, aujourd'hui, les abeilles se défendent comme elles peuvent toutes seules, puisque euh, vous savez très bien qu'elles vont euh, sacrifier leur vie pour, euh, pour euh, la colonie et faire en sorte que ce fameux frelon euh, puisse, puisse partir. Alors, si on peut aussi les aider nous de notre côté, euh, ben bah, voilà, je ne sais pas encore comment on peut réussir à s'engager davantage. Je souhaiterais pouvoir faire euh, faire bouger un peu les choses à ma façon. Euh, Peut-être que aussi euh, toutes les industries qui utilisent aujourd'hui le miel pour euh, les, différentes, euh, les différents produits, euh, les cosmétiques euh, principalement, pourraient euh, participer euh, à la destruction de ces nids de frelons asiatiques. Ça serait, je pense, un très beau message à faire passer à tous les consommateurs et les consommatrices qui aujourd'hui veulent juste. Euh, euh, se faire plaisir à la fois dans leur euh, quotidien, mais en, en adoptant des gestes euh, éco-responsables, très engagés pour la planète et l'environnement. Voilà, donc je pense que ça fait partie de nos missions maintenant. Euh, on, a, on a aussi des combats à mener, et, euh, et celui-là, il en fait partie, parce que ça fait partie aussi euh, des espèces fragiles et menacées. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut